Oh, oh Bernard elle m'a touché j'ai mal Oh c'est pas bien dun dun pas dun dun dun dun dun Aïe aïe aïe dun Aïe Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. En fait c'est fait c'est <rire> qui en fait <rire> C'est la chasseuse. Ah. Bernard, elle m'a fait mal Eh ben, on se venge, hein. On mais j'espère bien. Bon, on est à 50% d'un bon pointeur. Ouais, ah, il y a des chances qu'elle vienne sur, sur moi. Hein. À moins qu'elle ait... Euh, qu'elle ait repéré, l'autre qui avait. Ouais, je crois qu'elle est en train de repérer. Ah, c'est ça. Il l'a repéré, donc il va venir sur nous. Oh oh, tunnel. Toi Ouais, tunnel. Ah, tu arrivé. Elle... Ah, ah, ah, ouais. Il y a que moi qui a le droit de tunnel. Ah, tu vois, confidentiel, là, tu vois, je suis très content de l'avoir. Ah bah, elle arrive sur toi, fais gaffe <rire> Ah non, bah non, ouais, elle est juste sur toi. Si, si, c'est bon, bon, elle a switcher sur toi, elle a sur toi. Pas enfin, non, sur magie, du coup. C'est pas très gentil, ça, hein Fait pas de mal à giselle d'accord? Bah ouais! Grave! <rire> ah, si je trouve un petit hôtel, c'est bien. Hein. Ok, t'es en train de te soigner, c'est ça? Okay. Ah ouais, ouais, ouais. Ouh! Est bien. Petit soin. Est-ce que si tu trouves un petit hôtel, je suis peut-être dans la cabane? Et... Non! Oh là là, y a pas de y a pas de truc dans la cabane non. Il y a deux moteurs giga proche. Mais était giga chaude pour, euh, pour faire du giga tunnel hein. Ah oui, ouais, ouais c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. D'ailleurs, il y a une perque qu'on pourrait utiliser tous les deux vu qu'on est en duo, c'est la perque c'est pour euh, pour quand quelqu'un sur le crochet, il reste plus longtemps. Ah ouais. C'est tu sais, la nouvelle perque. Au niveau 3, je sais, 3, moi, est je sais pas comment Bah ouais. pas tant que ça hein. Bon, on va voir comment se déroule le game euh, au niveau du de la camp, euh, de la camping. Oh hein. okay. Mais euh... Et on est sur un Mais Comment elle a pu me voir Elle m'a pas vu là, son mec. Mais sérieux, elle m'a pas vu Merci, title gamer Merci beaucoup pour les 6 mois. Merci pour ton prene. Très très grand merci à toi. Il m'a pas vu. Bah écoute, tant mieux hein. On est à ah. 80% zen là. Ok. Il m'a pas vu. Par contre, elle a des pertes un peu dégueulasses anti-moteur. Merci la Sagittaire pour les 19 mois. Oh toujours un plaisir de te soutenir. Merci infiniment. Non seulement ça aide, mais en plus ça voilà. se fait extrêmement plaisir. Merci oh, la Sagittaire. Ah mais il y y'a... Merci infiniment. Non. Euh, Est-ce qu que, que t'es es sur la save Pas du tout. Et ça m'intéresse pas spécialement. Ok. Bah écoute, Gisèle y va. Ouais. Ok. Euh, alors attends, au niveau des ouais. mais okay. elle, est, elle est dans tes fesses, pas du tout Non, elle m'a elle perdu. Euh... Elle a mis le masque. Euh... Elle a pas bien mis le masque dans ses yeux. Du coup euh, c'est un peu compliqué. Il y a une qui m'a euh... frisé les oreilles. Il ouais. y a que moi qui ai le droit de te friser les oreilles. <rire> ok c'est bon, là après elle est surfing maintenant. Ouais, bien. Euh, par contre ouais on va commencer à nous mettre en galère hein, niveau... niveau moteur là. Hein. Franchement là. Ouais faut faire gaffe à pas se bloquer ouais. Alors il y a deux moteurs qui sont assez proches que je fais. Il euh... y en a un à côté de la chaque, la cabane du tueur. Donc j'attaque... Qu'est-ce que tu fais là ah, okay, j j fais... Alors je fais pas celui de la cabane du tueur, je fais celui à côté de la cabane de tueur. Ah, oh oh, attends, je peux pas le faire, j'ai je... Bon, je ce qui est bon. dans mes fesses, là. Okay, je suis à 40%. Elle ah, me suit pas. Ah oui mais là on a... Ouais, on a trois générateurs bien... ouais. Ok, du coup je suis avec... Euh... J'ai mine mais c'est pas très ah, gentil, ça 30% Non Oh Je vais pas commenter. Pas de commentaire, j'adorais Franchement, hyper <rire> bien stylé Franchement, ouais. très bien visé Génial Génial Génial Génial Génial, génial. J'arrive à faire l'heure. Oh, bon. Je pense génial. Je oh, pense super bien vu, rien à voir avec la Xbox. Elle est partie où À la main droite. Comme le gouvernement. T'as de droite Ouais. Ouais donc c'est mauvais plan de te libérer maintenant. Ouais ouais. est à côté là Ouais qui c est sur un moteur c'est bien. Elle s'en va pas loin. Elle s'en va vraiment pas loin là. Ouh, c'est beau ça Très dangereux mais beau hein. Tunnel. Ah non, non, ouais, non, pas non, non, non, T'as un totem de soin. Oh, qu'est-ce que ça Oula. Oh, zut Croix de marootte J'ai failli, Bernard J'ai oh failli T'as giga aïe failli là Ouais, j'ai plus cette flashlight et bah ben, je me suis... Auto flashlight, les yeux Auto flashlight, ouais. Ok. Je me soigne, hein ouais, C'était hein. pas top ça, c'était vraiment pas top, c'était vraiment pas top, c'était vraiment pas top. Aïe aïe aïe Gisèle Ok, elle me laisse seul à côté. Euh... Attends, je vais m'écarter. Ah, Ouais, faut pas, il faut pas le ramasser, lui, hein. Je suis à 60% de, de recover, là. Ouais. Eh, fuis Merci Bernard De rien Qui fait quoi, là J'ai pas compris. Ok, ok. Ok. Par contre... Okay. Trop bizarre. J'ai pas trouvé Bon, on le... a clairement euh, le... Faut que tu les gènes dans, non, dans non. une zone... Euh... Non On s'est pas bloqué là Ah si, il y a deux moteurs à côté, peut-être un troisième qui est pas loin, mais euh... Ah parce que j'ai l'impression que... Ouais, ouais. Ah, c'est... Voilà. Ouhla, oula Oula Oula Oula Ouais, là, normalement, c'est bon, hein. On est à 50% euh, sur le moteur qui est à côté de la cabane, Giselle. Ok, j'ai dans les fesses encore. Ah, ça va, t'es en P1, t'es en P2, ça va. Oui, oui, oui, oui non Pas, pas sais, tout de suite je suis avec de tueur, Ok. Bah nous, on est à côté pour quand la un de tueur, Normalement, c'est soit elle vient sur nous parce qu'elle voit... ...que le moteur, est très problématique pour elle... ...soit elle s'acharne sur toi et... Bon, elle est toujours sur moi. Ok, ok. Ok, euh... Ouh. Je cherche un... ...totem. Y'en a un hmm. dans le. ça Dans le grand bâtiment, bah y'a un totem. Euh... Bah oui, mais c'est un totem. Oh qui non Elle m'a retrouvé Y'a vocation Grave Je crois qu'il y a une vocation, enfin, je a vocation. Ah, Ok, tu vois euh, la porte qui est en train d'être ouverte là hein Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, vois. Ok, ok. Ouh, joli ça Bah je trouve pas de totem, dommage ça. Il sert bien là. Hein. Extraction Égoutons extraction, oui, euh, extraction en cours, let's go. J'ai confidentiel si euh, qui est pas. Pourquoi j'ai pas confidentiel d'activer là Aïe aïe aïe Il me faut. Euh. Y'a personne pour ouvrir la porte, ça c'est un problème hein. Vas-y, fonce, fonce, stock me sauver, stock me sauver. Fonce Fonce C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle a, <rire> elle a plus de hachette Elle a plus de hachette Elle a plus de hachette Elle a plus de hachette J'achète